Ça va pas mieux, hein. On va te coucher. Je ferai un mot à ta prof. Dis. Oui. Hum. Tu me racontes une histoire <rire> T'as pas un peu passé l'âge S'il te plaît. Bon, vite fait, alors, hein. Non, pas celui-là. J'aimerais celui qui vient de finir. Il était une fois, dans un royaume lointain, une reine qui avait deux filles, Mélisandre et Aliénor. Un jour, Mélisandre était si en colère qu'elle versa du poison dans le verre de sa mère qui avait bien cherché. Pourquoi euh, je sais pas. Peut-être que la reine préférait Aliénor et l'aimait plus que Mélisandre. C'est pas toujours simple d'avoir une grande sœur. Tu veux dire, comme toi et tantalis La reine donc enferma les deux sœurs dans une pièce magique, la cellule du temps suspendu. Ce lieu terrible était gardé par Cronos, l'un des trois frères Toth. C'est ça Les frères Toth. Chronos, Lazare et Anatole. Des créatures terribles. Ils étaient connus dans tout le royaume car ils avaient le pouvoir de contrôler le temps. Mais une nuit, alors que Chronos était plongé dans un sommeil profond, un jeune voleur, un peu nigaud, qui portait le nom de Théobald, fit irruption dans la pièce en passant par la porte du placard à provisions. Mais elle est un peu compliquée, ton histoire. Je croyais qu'on ne pouvait pas y entrer dans cette pièce. Oui. Mais... Théobald possédait le voleur de clés. Une clé magique, capable d'ouvrir toutes les portes et de se téléporter n'importe où dans le royaume. Mais cet objet merveilleux est inutile sans un deuxième objet. La carte du voleur. Grâce à laquelle on peut retrouver son chemin entre toutes les portes du royaume. Et voilà donc Théobald, le nigo, et les deux sœurs qui s'enfuient par le placard à provision. C'est tout Mais c'est nul. Et Théobald et les deux sœurs Eh ben, les deux sœurs et nigo, qui avait mal lu la carte, évidemment, sont téléportés hors du royaume. Et Cronos La reine tapa sa crise et l'enferma dans la cellule du temps suspendu. Et c'est là la porte à tout jamais, histoire de lui apprendre un peu la vie. Bien sûr, il jura de se venger si un jour il sortait. Allez, file dans ta chambre. Salut Mélissandre.